Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour votre podcast ultra-néolibéral favori. Et aujourd'hui est un épisode un peu spécial. Comme vous l'avez probablement remarqué, j'ai été assez absent des internets ces derniers mois, pour tout un tas de raisons. Je n'avais ni la force ni la possibilité de travailler sur des vidéos. Ce problème étant plutôt moins résolu aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis de retour sur la scène YouTube, même si plusieurs choses ont changé. J'avais arrêté parce que, entre autres raisons, je n'étais pas... Pas satisfait par le travail que je produisais. La cadence, euh, somme toute assez arbitraire que je m'étais imposée, me poussait à sacrifier la qualité pour la quantité. Et étant le seul à travailler sur ce projet, cela veut aussi dire tout faire de A à Z, ce qui se traduit par euh, un manque d'efficacité de façon générale. Je vais donc recentrer le travail de cette chaîne autour d'un simple podcast. Euh, ce format me plaît beaucoup hein, parce qu'il me permet euh, de me concentrer sur le message et non sur la forme. Ça me libère aussi de beaucoup de contraintes euh, en termes d'enregistrement. Euh, ne serait-ce que d'avoir le, le texte sous les yeux, là maintenant, ça divise euh, le, le temps d'enregistrement de, et d'édition par 5 par Le podcast, c'est un format que euh, j'affectionne personnellement. Je suis un grand consommateur de podcasts et de livres audio, euh, notamment parce que j'aime pouvoir les écouter en marchant ou en ayant les mains occupées. Euh, le problème majeur, par contre, que j'avais rencontré dans le passé et qu'avoir euh, un podcast signifie se limiter euh, en termes d'audience, notamment sur euh, tout ce qui est sujet politique. Donc attendez-vous à moins de contenu entre guillemets grand public, mais j'espère que vous y trouverez toujours votre compte. Dans le même temps, vous avez peut-être déjà euh, vu ma collaboration avec, avec la politique. Je vais travailler plus avec eux dans le futur, et je pense que ça peut compléter le travail que je fais sur mes propres canaux politique s'adresse à un public qui est plus large, et c'est un groupe qui est animé par une équipe de jeunes assez ambitieux. Donc vous ne me verrez personnellement pas à l'écran, mais je participe sur quelques aspects techniques de la production. Je vous invite donc euh, à les suivre sur YouTube, si ce n'est pas déjà le cas. Par ailleurs, j'ai profité de ces derniers mois pour euh, ingurgiter une quantité d'informations assez énorme, et euh, mon positionnement politique est, euh, tout du moins je l'espère, mieux réfléchi, Notamment, j'ai beaucoup réfléchi sur le, le nom, euh, le French libertarien. Si vous me suivez depuis, euh, depuis le début, vous savez que je n'ai jamais été très content euh, par rapport à, à cette idée. Euh, mais comme je souffre d'un manque de créativité quasi pathologique, je, je n'ai pas vraiment cherché plus loin. Euh, je me suis dit, euh, je suis français et je m'identifie comme étant libertarien, ça fera l'affaire. Le problème, c'est que le terme libertarien est virtuellement inconnu ici en France. Et euh, il me faut un quart d'heure pour expliquer ce que ça signifie. Et donc c'est pas forcément un bon nom pour une chaîne. En plus de cela, il y a des tendances avec lesquelles je suis pas forcément très à l'aise ou très atlantique. Le terme libertarien aujourd'hui désigne une famille politique qui est de, de plus en plus étroite. Et euh, qui se divise entre d'un côté des anarchistes absolutistes, ce que je ne suis pas. Et une nouvelle formule assez nauséabonde de fans de Donald Trump qui sont obsédés par les, euh, les différences raciales ce que je ne suis pas non plus. L'idée d'un libertarien modéré est malheureusement en voie de disparition, même si ça se retrouve dans des nouvelles tendances euh, sur lesquelles j'ai plus d'espoir. Et après mes réflexion et après m'être damné une bonne dizaine de fois pour manquer autant d'imagination, je me suis arrêté sur à, ce nouveau nom, le, le hipster néolibéral, euh, comme vous avez pu le, le, le voir sur Twitter par exemple. Et vous allez me dire, il n'y a, a pas de grande différence entre les deux. C'est vrai mais je préfère ce nouveau nom pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est beaucoup moins formel, et je pense que n'importe qui devinera que c'est une boutade. Personne ne s'identifie sérieusement comme étant un hipster, et personne non plus ne s'identifie sérieusement comme étant un néolibéral. Ce sont quasiment des insultes dans notre lexique. Et donc ça colle un peu plus, je trouve, avec mon, mon penchant pour l'humour et l'autodérision. Deuxièmement, et, et de façon assez ironique, néolibéral est autant une insulte que c'est une, une description de ma pensée. Euh, imaginez, demandez à quiconque euh, dans, dans, la, dans les sphères politiques, qu'est-ce que c'est qu'un néolibéral Et on va vous décrire quelqu'un qui est en faveur de l'économie de marché, qui s'oppose à la dépense publique et aux réglementations, qui est sceptique vis-à-vis -vis de l'État-providence, qui est en faveur des OGM et du nucléaire, qui veut plus de libre-échange et qui pense que le SMIC est trop élevé. Euh, même si c'est une caricature... C'est une bonne approximation de mon idéologie, et euh, je ne connais aucun label qui soit plus approprié, ou tout du moins plus proche de ma pensée. Et aussi, je suis un vrai hipster, avec mes deux chats, mon mode de vie urbain, ma barbe touffue, et ma passion pour le café et les bières artisanales. Je vous retrouverai donc bientôt sur mon podcast, et vous allez devoir de nouveau me supporter. Comme d'habitude, s'il y a un sujet ou une question en particulier que vous voudriez me voir aborder, n'hésitez pas à me le suggérer, et je vous dis à la prochaine.